Première question, un parc éolien peut déposer un projet sans qu'il y ait avis demandé, ni au conseil municipal, ni aux habitants. Donc C'est-à-dire que quelqu'un de privé qui signe avec une, une société d'installation, eh ben, on ne peut rien faire. C'est quand même incroyable. Pour enfin, moi, ça me semble très ce, étonnant. Ce ceci étant, tout ça n'arrive pas du, du jour au lendemain. Euh, avant qu'il y ait des projets. Et, effectivement, il y a beaucoup de projets différents avec des porteurs de projets différents. Énormément dans notre coin. Euh, énormément. Euh, oui. Donc euh, sur le secteur et même sur la sur la région. Mais oui, oui. Il est évident que tous les projets n'aboutiront pas. Oui. Il y a des projets qui Bien iront sûr. au bout. Mais dans la façon il, y a, de faire. il y en a d'autres qui n'iront pas au bout. Donc il est certain que tous les projets n'aboutiront pas. Alors ensuite, euh, c'est le préfet qui euh, donne les autorisations. Oui. Il, il, finalement, une oui, oui, c'est oui. le préfet. D'accord. Et ceci étant, il se passe un large. Ah oh oui, oui, il y a un plan hein, sur 5 ou 6 ans. Et J'ai même vu des dossiers qui sont sortis au bout de, au bout de 15 ans. Oui, hein, oui, oui, euh, parce qu'il y a eu effectivement mais, des études, la la... des enquêtes publiques, des recours. Euh, donc il y, y a quand même le, la possibilité de s'exprimer à un moment ou un autre. Alors Peut-être pas au, au démarrage du projet, mais, mais, mais, mais à un moment, moment donné. Non, mais là, on n'est pas au stade de la décision. Euh, non, mais ça veut dire semaine, que le mât est, est installé... Non, mais c'est un c'est une étude, c'est un mât de on est mesure. Bien, on est bien d'accord. Derrière, ça, ça, ne, ça ne préjuge en rien, un, du résultat oui. de, des oui. mesures, et deux des décisions ultérieures. Mais on hein. peut donc installer n'importe quoi, n'importe où, sans demander l'avis ni à la commune, faire... ni aux habitants. Après, après vous, aurez, <rire> vous aurez des enquêtes publiques et les habitants oui, mais pour... j'ai bien, bien avancé déjà l'enquête non. non, mais c'est justement un préalable à, à la décision. Alors, l'enquête publique, euh, est-ce que du coup, vous savez comment on en est informé, vous Vous savez comment ah, il y a ça des marche a, Vous avez des affichages euh, hmm. euh, pour donner les, les horaires. ça va être compliqué. Euh, D'accord. Non, je vous explique, hein. Oui. C'est le maire et des élus qui sont propriétaires des terrains. Ah, Donc, il n'y a savez. aucune information. Non, non, mais, on ne peut pas mener cool. un projet avec euh, un certain nombre d'éoliennes sur un secteur sans que la presse, les réseaux sociaux euh, euh, ou les conseillers en, en soins informés d'une façon ou d'une autre. Donc, à partir du mmh. moment où il y a une enquête publique, il y aura euh, des affichages. La presse s'en fera l'écho euh, aussi, donc euh, ça arrivera, mais euh, okay. après, après le, euh, les résultats de l'étude des de mesures. Donc j'ai une autre question à vous poser. La distance aux habitations, elle est ah. de 500 mètres. Oui, c'est le code de l'environnement que... à l'heure actuelle. Oui, pas forcément le code ah. de la santé. Non, mais c'est le code de l'environnement voilà. qui compte. Là. Sauf que maintenant, les machines grandissent Oui, mais je poussent, connais par cœur tout et ça. Et on est toujours à 500 mètres. Vous, vous savez, madame Donc, Delpé, coup, vous savez, quel est Delpé? votre avis là-dessus Oui, alors j'ai un avis... Euh... <rire> Très clair. Et, et, et, et, et je, je vous dis la même chose à vous, oui. que dit, au conseil municipal. Moi, je ne oui. change pas d'avis en fonction non, non, non, de bah mes non, interlocuteurs. Non, non. Et, et, et l'avis est identique devant le conseil municipal ou devant les associations, devant le code de ah, Effectivement, aujourd'hui, le code de l'environnement met 500 mètres de licence aux premières habitations. Oui. Et euh, 500 mètres, ça avait été euh, fixé à une époque où les éoliennes, effectivement. Sont 150 mètres, quelque chose comme ça, ou petites. 100 mètres. Bon, les éoliennes, évidemment, maintenant sont plus grandes. On si nous on les promet les à 240 mètres. Les mâts plus les pales, oui, vous pouvez. Être ah à, oui, à la pointe de la pale. on est d'accord. 240 mètres. Ça ne m'a pas entièrement échappé, même de voilà. fait, je ne suis pas Bien complètement. <rire> Mais. Tout ça pour vous dire que je suis le premier à avoir déposé un amendement. Y compris voilà, dans les derniers ça, textes, j'ai déposé un amendement pour modifier le code de l'environnement et pour le faire passer au moins à 1000 mètres oui, au lieu des 500 de la ou... ouais, voilà, non, mais En disant que, que comme, comme, comme les machines euh, ont évolué, mm -hmm. il me paraissait logique de faire évoluer le code de l'environnement. Mm -hmm. J'ai déposé un amendement pour modifier le code de l'environnement et pour proposer de modifier, euh, à, émettre à la place de 500 mètres, de mettre 1000 mètres. Le gouvernement et sa, mmh. et sa majorité ont repoussé cet amendement. D'accord, voilà. Voilà. voilà, mais c'était pour donc, ça qu'on voulait vous poser des questions. Donc dans savoir. les faits, on est voilà. toujours sur cette même distance euh, de 500 mètres, mais euh, je suis le premier à, à proposer une distance de 1000 mètres pour tenir compte de l'évolution du matériel. D'accord. Alors... Une autre question maintenant au niveau du démantèlement. Bon, C'est obligatoire par la loi française. Oui. Les sociétés d'installation prévoient euh, gracieusement 50 000 euros oui, oui. par éolienne ou 60 000 quand ils sont généreux. Oui, enfin, oui. Ça coûte beaucoup plus que ça. Donc comme ils n'achètent pas le terrain parce qu'ils ne sont pas fous, ça revient au propriétaire du terrain. Si le propriétaire du terrain ne peut pas, ça revient après à la charge de la commune. C'est sûr que la question la question, il faut toujours se poser la question du démantèlement, mmh. dès, dès le début. Bien sûr, c'est pour ça que je vous la pose. Et, et, et, et c'est sûr que euh, la première réserve d'ailleurs, c'est même la... La, la, la durée de vie, la pérennité de mmh. l'entreprise mmh. hein, au bout de 25 ans si on dit bah oui c'est... Ah euh, le, ans, monsieur le, le, le, le député, démantèlement est à la charge de, mmh. de l'entreprise mais si l'entreprise <rire> n'est plus là donc c'est pour ça que c'est l'intérêt <rire> des communes parce que la commune elle, elle sera toujours là c'est oui. l'intérêt des communes de bien verrouiller cette affaire là et de prendre des précautions alors en termes de provision le, le chiffrage est d'ailleurs euh, probablement euh, sous-estimé. Hein. C'est très opaque parce qu'en fait, euh, quand les propriétaires signent, ils signent avec un accord de confidentialité. Donc ils ne peuvent pas en parler. Donc nous, comme celle Non maire, mais moi j'en parle toujours, des... j'en parle Vous toujours voyez, même aux conseils municipaux. D'ailleurs je pense que pour ces questions d'éoliennes. Euh, Il n'en pas... est jamais question au conseil municipal. Mais je pense que c'est même pas euh, au niveau d'un conseil municipal que ça devrait mmh. être abordé. Parce que vous comprenez, si, si les maires subissent beaucoup de pression de la part des porteurs de projets. Certainement, c'est ce qui est ils marqué a, dans le courrier ils sont, qui va, être, qui ils va, va vous appelé, être envoyé. Ils sont, ils, so aussi. ils sont appelés tout le temps, euh, plusieurs fois, euh, enfin, tous les 15 jours, Bien par sûr. parfois plusieurs porteurs de projets différents. Ah oui, bah oui, Donc, il y en a eu plusieurs ici. Ils, ils ont euh, une grosse pression. Qui est, cette pression est mise sur, sur les, les élus euh, municipaux. Pour et ça je ça pense que. que... Puis, puis, non, puis, je vais plus loin, Mme Delpé. Je vais plus loin. Je pense que c'est même pas. Au niveau, au, au niveau municipal, que c'est pas au niveau municipal qu'il faut mmh. traiter le projet. Mmh. Parce que si chaque maire fait sa petite soupe dans son coin, mmh. qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir. Ben, il y en a toujours qui vont lâcher de prise. Ce n'est pas ce que je veux dire. Si chaque maire fait, prend ses décisions dans son coin, vous allez avoir un, un développement anarchique mmh. pour le territoire et un territoire qui peut être mité. Donc je pense que la bonne échelle, c'est pas l'échelle municipale, mmh. communale, c'est l'échelle. Territoriale, -dire pour, dire? Éviter La, com -com? pour éviter d'avoir pour éviter d'avoir un territoire mité et un développement anarchique où chaque maire euh, ferait ce qu'il veut. Donc pour moi c'est un, une échelle territoriale et quand je dis territoriale, effectivement c'est intercommunal. Et c'est à l'échelle intercommunale que le, le conseil communautaire doit dire, ben, là éventuellement on peut euh, développer de l'éolien, là, là on ne pourra pas, euh, mais pour avoir une vision globale, hum. cohérente à l'échelle du territoire et pas un développement, Parce que là, ça et pas un développement anarchique. Là. Voilà, ça. là ça semble absolument, ce moment mais on a le 52 aussi à nous. Mais c'est pour ça partout, que, partout, que je partout, dis, partout. et je le dis aux maires euh, et, et, et aux conseillers communautaires à chaque fois, je pense que la bonne échelle, c'est pas l'échelle euh, communale, c'est l'échelle intercommunale. Sinon le risque d'avoir ça sur une échelle communale, c'est un risque de développement anarchique. Chaque maire prenant sa propre décision dans son coin, et qui dit développement anarchique dit territoire mité, ce qui n'est pas, pas souhaitable. Il vaut mieux une vision territoriale, et là, à l'échelle oui. du territoire, on pourra dire à cet endroit-là c'est possible, à cet endroit-là c'est pas possible, et, et on sachant a une vision sont, plus cohérente. Les Comcom -Com sont quand même celles qui touchent le plus de dividendes quand il y a un plan, de, un parc éolien qui s'installe. Oui, ben ça de par là, voilà. effectivement. Oui. Donc, euh... Alors après donc j'ai une autre question par rapport au développement touristique parce que nous c'est un peu pour ça, enfin, entre autres, qu'on est venu ici, c'est parce que la, la campagne est jolie, elle est belle, il voilà, y, y a plein de choses à y faire, il y a... et que du coup on se dit qu'au niveau du développement touristique, ça va quand même être moins facile de vendre des soins thermaux ou des trucs de relaxation au pied oui, des éoliennes. Ben bon, parce que c'est quand même pas oui. mal sur la route, la route des thermes, hein, quand même, oui. qui est bien, bien concernée. Sur, hein. sur cette aspect de deux choses. Euh, un, ah, effectivement, d'une façon générale, je ne suis pas favorable au développement de l'éolien en forêt. Premier. Ça, il y en a, de prévu. Vous me demandez mon avis, mm -hmm. je vous le donne. Mm -hmm. Je ne suis pas favorable au développement de l'éolien en forêt. Mm -hmm. Il faut faire attention à l'impact paysager, Vous même vu à une époque hein, des projets, ce n'était pas sur le secteur de l'Ouest Vosgien, mais des projets dans les Hautes-Vosges, au niveau de la route des Crêtes, mais complètement, en complètement idiots, en hein, sur la ligne bleue des mmh, Vosges, c est, c est, euh, évidemment au niveau du Honec, il y a un peu de vent, ça souffle, mais sauf que c'est l'histoire du, du département et c'est l'identité du département. Donc, attention à l'impact paysager, pas mmh. en forêt, mmh. mais ceci étant, euh, c'est aussi idiot de dire « je suis tout le temps contre » que de dire « je suis tout le temps pour. Hein. Il, il faut une étude non, le nombre, là, au, cas par cas, au cas par cas. Mmh, okay, mmh. Euh, ah, bien, évidemment, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut une vision territoriale mmh. pour dire « là, éventuellement c'est possible, et là par contre ça ne se fera pas, et pas laisser euh, chaque commune faire comme bon lui semble Parce et avoir ce développement anarchique pour, pour le développement des campagnes ici, on voit pas mal de gens partir euh, de régions parisiennes pour aller sur Bourges, pour aller sur Orléans pour... si ah bah c'est sûr si qu'il n'y si avait pas beaucoup, plus de trains il si a a euh... n'y a pas beaucoup d'éoliennes au boulevard Saint-Germain hein. non, non mais il <rire> n'y a pas, pas la, du... Du... A pas ben la oui, place oui, d'accord, oui, oui, oui. je veux dire par là que Peut-être que le développement de cette région-là aussi, elle pourrait passer aussi par là. Parce que maintenant, bon, nous on a la fibre, on a la oui, 4G, oui, on a donc il peut y avoir du télétravail. Oui, bien sûr. Et qu'il faut il faudrait peut-être voir développement euh, touristique un développement touristique et, important. Et thermal portant sur le secteur. Hein. Mais oui, mais bah, c'est pour ça qu'il y a quand même un truc. Et, euh... et, et, et les gens, ils croient au tourisme, au thermalisme ici. Oui. Vous, vous avez des dizaines Ah bah et des Bourbonne dizaines. ne veut pas des éoliennes, non là. Ah, mais il y a là des là je parle déjà sur, sur, sur oui, l'Ouest, mais je veux dire que les gens.. On confiance dans le territoire de l'Ouest Vosgien, mm -hmm. ont confiance dans le thermalisme, et il y a beaucoup de projets, c'est l'ancien maire de Vittel, mm -hmm. et le président de la Fédération thermale du Grand Est qui vous le dit, on a beaucoup de projets d'investissement sur les stations thermales, actuellement. Avec ah oui. hein? que, euh, que les trois du, peut... du secteur, Vittel, Contrex, Bain-les-Bains, euh, bon Plombière est un petit peu plus loin, mais euh, Bourbonne est aussi dans la Fédération thermale du, du Grand Est, mais pour parler des, des stations thermales de la mm -hmm. circonscription, de gros projets d'investissement euh, porteurs d'avenir sur le tourisme et le thermalisme dans, dans bah, C'est bien heure. pour ça que l'investissement, parce que là c'est quand même aussi dans les éoliennes, il y a aussi pas mal d'argent public qui part dans les subventions, dans le prix de l'électricité, qui est surpayé au départ. Pour, euh, voilà. Et que, que cet argent, il puisse pas être en plus sur le développement des, des communes autres. Alors que Après, les éoliennes, pour l'instant, c'est oui. une efficacité à 25 quand même, c'est pas. Mais je suis le premier. Moi, je... qui, qui nous mettent je, des panneaux solaires, qui nous je, mette... je, mais les éoliennes, les... ça. Je, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je l'ai dit ici aussi. Si, on ne peut pas, me semble-t-il, se passer de l'énergie nucléaire en France, premier point. Ah fois. bon, je pense. Oui. Parce qu'on a des gens qui sont contre tout. Non, non, non, le non, non, moi, je pense. Oui. Un, la base, c'est effectivement l'énergie nucléaire en France, mmh. qui nous permet d'avoir une souveraineté dans le domaine énergétique, hein, mmh. si c'est pour défendre, euh, dépendre du, du gaz russe ou du gaz euh, de, de l'Arabie non, Saoudite, non, non, c'est pas... Pas, bon. non. Non, non, pas bon. Il faut une souveraineté, deux, une énergie décarbonée, et trois, un faible coût de production d'électricité. On voit mmh. l'importance en ce moment avec le marché de l'électricité qui mmh. explose. Mmh. Donc, l'énergie nucléaire, on avait la chance d'avoir 56 euh, réacteurs, Voulu par le général de Gaulle. Il ne faut pas faire ce qu'on avait voulu faire, ce que le gouvernement avait voulu faire en 2018, en, en fermé 14. Il avait d'ailleurs fermé euh, Fessenheim, ce qui n'était pas demandé par l'autorité de, de sûreté nucléaire. Mmh. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Ceci étant, il faut aussi diversifier le bouquet énergétique. Il faut développer les énergies renouvelables, mais pas au détriment de l'énergie nucléaire. C'est une vision euh, équilibrée de la politique énergétique française. Donc, et les, en tant que médecin, les problèmes de santé et liés aux, aux possibles transports d'ondes, etc. par les éoliennes, vous en pensez quoi bah, Vous savez, c'est comme... Le syndrome comme, éolien C'est comme ça aussi. On veut le portable c est, c est et, bon. et on me dit c'est pas bon pour la santé. Mm -hmm. euh, donc, euh, il, faut, il faut raison garder. Là aussi, là, il y a une haute autorité de la santé qui examine euh, les dossiers. C'est pour ça qu'on revient à la question de, de la part tout à l'heure. C'est la distance par rapport aux premières habitations, voilà euh, bah, ça. Proposé, euh, moi c'est ah. ce que j'avais proposé, euh, un amendement pas, en Allemagne, en Allemagne ils partent temps... sur un pourcentage de la taille, comme ça ils revient dessus oui. parce qu'au moins oui. si oui. ça pousse oui. encore, au moins bon, moi, ils j'avais été dessus. un peu plus euh, <rire> simple j'avais dit 1000 mètres au lieu de 500 la majorité <rire> euh, et, et le gouvernement ne l'a pas souhaité, donc <rire> ils sont restés sur la distance actuelle c'est pas loin que, 500, quand l'engin fait 240 mètres de haut c'est pas loin c'est pour ça que euh, j'avais souhaité déposer ce amendement D'accord. Alors moi, je voulais vous laisser, pour information, euh, puisque demain, il va y avoir euh, sur Retail euh, donc une manifestation d'un collectif de... Excusez-moi, parce que là dehors, dans le fond, je pas prévu d'être dehors. <rire> d'un collectif euh, d'associations qui, justement, demande de calmer un peu le jeu, parce qu'il y en a trop, C'est n'est pas stop aux éoliennes, c'est juste euh, oui, oui. il y en a trop. Il faut aussi calmer un petit il y a, peu. Euh... Il faut aussi respecter la démocratie, il y a des conseils bien communautaires sûr. qui sont bien légitimement en place, il y a des conseils municipaux légitimement en place. Oui mais là, les conseils municipaux, on ne leur demande pas leur avis. Hein. Non, puisque, puisque moi d'ailleurs, je pense, je suis aussi favorable à ce qu'il y ait un droit de veto des rares, mmh. que le gouvernement a refusé aussi, y mmh. compris dans la dernière loi euh, 3DS. Euh, on avait aussi, moi j'avais déposé des amendements pour qu'on puisse avoir un droit de veto des maires, ainsi qu'une consultation citoyenne. ça les consultations citoyennes peuvent, peuvent se faire également. Mais, oui, mais quand voilà, ça, est pas. Il, il, il faut qu'il qu y ait cette possibilité de droit de veto des maires et de consultation citoyenne. Et en fonction des, des territoires, on aura des projets qui iront, euh, qui iront au bout et d'autres projets qui, ne, qui, sont, qui sont refusés. D'accord, alors je vous donne, parce que ça, du coup, voilà, ça c'est la lettre qui va être lue devant la presse samedi oui. à tous les candidats à la députation. Mais vous me l'avez déjà envoyé, non, par le courrier, Ah, ben bah, c'est peut-être pas ah. nous, alors. Oui, le... voilà. c'est un autre collectif. Du coup, il y a, enfin, oui. c'est une autre association, oui. parce qu'en fait, le collectif, le voilà. Hop, je vous donne, voilà. Oui. Le collectif, le voilà, avec toutes les associations, si ça vous intéresse, comme ça, vous l'avez. Oui. Et là, c'est le questionnaire donc si on peut vous l'envoyer par mail oui, en fait bien, pour vous savoir me voilà. là. oui mais là c'est pour information on, peut, on vous l'enverra par mail, ce sera plus simple ça sera plus simple pour vous par mail bon, je viens de répondre à toutes ces questions -là, oui mais pas, je ne vais pas à votre place non, non, mais hein, je ne je je me permettrai je, pas voilà, je viens de vous Oui, oui, les, je, les je les sais bien mais à je ne me ces, permettrai toutes toutes pas Voilà. Hein. et ça c'est notre carte Voilà, si vous avez besoin pour une raison ou pour une autre très bien voilà bon. ben, merci de nous